Les amis c'est mal j'espère que vous allez bien et aujourd'hui comme vous le voyez on est sur GTA, non on va réellement tester ce véhicule comme vous l'avez vu au titre et à la miniature les amis on va tester ce véhicule sur route en respectant la circulation bien évidemment mais on va essayer aussi de pas la respecter c'est le but aussi, je pense que vous devez le comprendre, donc euh, je vous fais un petit round tour de la voiture euh, bah là l'avant quoi c'est une Porsche Cayenne hein, les amis hein euh, nouvelle Porsche Cayenne donc euh, bah voilà quoi je vais remettre ma map et on y go. Hop. Hop. Non. Hop. Hop. Et moi je propose qu'on y... On y go. Alors quand je dis respecter la circulation, c'est essayer de respecter les limitations. On va voir si c'est facile ou pas de respecter les limitations ici. Alors attendez, parce que le but c'est pas de cartonner la voiture non plus. Donc, ce que je vous propose les gars, c'est qu'on emprunte des petites routes comme ça là. Genre tu vois là où t'as un peu envie de faire le fou mais que tu te fais vite remballer par la puissance de la route. Donc voilà. Euh, aussi je voulais vous oh. faire mon petit instant pub. Il y a mon Insta qui est toujours là les amis. D'accord Pandark. Admin, tirer du bas, Pandarc. Voilà. C'est mon Insta, les amis. Euh, le prochain véhicule à tester. Parce qu'on me l'a beaucoup demandé quand est-ce que j'allais faire des tests de véhicules sur Instagram. Et eh bien, les tests, ils viennent là maintenant. Alors, attendez. Hop, on va juste bouger de là. Les tests, ils sont là maintenant. Et je fais le test du Cayenne. Et la prochaine, je pense que ça sera un test de... Euh, je pense, d'autres chargeurs 2019. Voilà. Donc, des véhicules qui sont sortis sur GTA. Et bien évidemment qu'ils ne sont pas modés. Ou que je n'ai pas rajouté sur le jeu. Parce que, bah, déjà, de 1, hein, j'ai pas de mode pour le faire. Et secondement, bah ça ne me servira à rien de le faire. Donc, voilà. Alors, voyons voir la puissance... La puissance de la voiture, putain. Oh, oh je l'ai effréné quoi. Il y a un sur la bagnole en plus. Non on va continuer alors. On va continuer. Plus doucement, mais on va continuer. Euh, attendez, non le feu il est vert pour moi là. Euh, donc voilà, moi j'aimerais bien après tester des voitures vraiment sportives et sportive. Euh, voir comment comment ça fait quoi. Parce qu'en fait les gars, ce que je fais c'est que je freine doucement parce que regardez, je vous montrer. Si je pile d'un coup la voiture, elle s'arrête pas. Regardez. Vous voyez, elle continue. Alors que tandis que si je ralentis petit à petit, regardez, je vais vous montrer. Vous voyez alors que j'ai pas pilé hein. Mais là je pile Là, vous l'entendez, vous voyez. Donc, c'est pour ça que j'essaye petit à petit de, de réguler euh, comment je freine. Et c'est beaucoup plus simple, je trouve. Sinon, c'est un véhicule que j'aime beaucoup. Donnez-moi votre avis en commentaire. Ça pourrait être vraiment... Bah, ça pourrait faire de bons avis, quoi. Savoir si, si c'est un véhicule utile ou pas utile, euh, selon vous. Voilà, donnez-moi une note, peu importe. Euh, N'oubliez pas aussi que j'ai mon petit Discord en le description, les amis. Euh, il est en description, il est de partout, en fait, hein. Voilà, il est sur mon Instagram. Il est, il est vraiment partout. Donc, j'aimerais bien que vous. Enfin, pour certains euh, qui rejoignent. Donc, euh, ça pourrait être vraiment bien, vous voyez. Parce que si vous rejoignez pas le Discord alors que vous avez Discord, vous allez vous ennuyer, les gars. Moi, c'est un Discord communautaire utile. Donc, voilà, les amis. Euh, moi, ce que j'aimerais vraiment faire, hein, au passage. Parce que, oui, je le dis jamais. Hein, mais ce que j'aimerais faire, moi. Mon vrai projet les gars, ce serait de m'acheter un PC. Ou alors de pouvoir avoir ma console dans ma chambre, faire mes vidéos dans ma chambre avec une meilleure qualité audio. Non parce que je vous montrerai hein, quand je joue sur la console mais.. Je suis vraiment pas bien. Hein. Genre, j'ai ma télé en face de moi, je suis. Oh je suis sur le lit. Qui est pas à moi. Enfin, je suis pas dans ma chambre, quoi, hein, en globalité. Hein. Donc euh, là, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se foutre. Ouah, je sais pas encore. Où est-ce qu'on va aller se foutre Euh. Ouais, les gars, ça vous dirait une petite course-poursuite avec les flics, en vrai Oh, ça, ça doit être trop bien. Ah ouais, non, ça doit être trop bien, ça. Alors, attends, hop. Euh... Attendez, on va tirer les flics. Voilà. Attire la police, j'ai une étoile J'ai une étoile comme vous le voyez en haut à droite Alors attendez, je vais attendre qu'ils viennent Police déjà, bon je vais aller vers eux hein, Puisque sinon on va galérer euh, Dites moi si vous aimez bien la manière dont j'ai custom le véhicule Et voilà Donc le but les gars ça va être vraiment de De pas se cartonner voilà. De pas se cartonner, on va essayer ah oui Bah alors, on va te faire enculer mon collègue. Hein. Voilà, hein. excuse-moi poto mais tu me tires... Ah Je crois qu'on commence très mal. Voilà. Aïe, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe, aïe. J'ai mal. Ah wow mais non, mais mec, c'est une blague, je me prends tout Je me prends tout Attends... Oh, oh Merde, non Il va en faire demi-tour en plus Oh wow, mec Waouh, mec Depuis tout à l'heure, il me tape au même endroit Les gars, c'est quoi ça C'est quoi, c'est quoi Aidez-moi Aidez-moi, aide-moi, aide, aide, help Ouais, hé, les amis Attendez, soit c'est moi qui sais pas conduire Soit, non mais Wouah Ok, bon bah, pff, comme ça hein. On est sûr que le véhicule il est cassé là hein. En même temps, je regarde pas où je vais aussi Bon allez, plus d'accident Plus d'accident les amis On les sème là, pour de bon, on les sème On les sème en vue FPS Bodycam on y go! Hop là! Hop! Combien? 170 km! Ah 170 km heure! Dérapage! On tape un poteau! Hop là! On y va! Allez go go go! Putain, mais qu'est-ce que je suis fort en fait! Wow Non, non, là par contre faut vraiment que j'arrête! Hop hop hop hop hop hop hop là! Ouais, quand je me concentre, hop hop hop! Quand je me concentre, je me vante un peu trop. Mais... Quand je me concentre, les gars, il suffit qu'il arrive une. Oh On avait dit plus d'accidents. Je vais essayer, les gars. De... Oh. Attendez. Allez, on y go On y go Pas d'accident Pas d'accident, les amis Pas d'accident Alors, attendez. Hop Là, je me concentre. Là, je me... Ah J'arrête ce jeu. Regarde. Hop, Hop. J'arrête ce jeu. Voilà. voilà comment... Euh, comment spécifiquement, on fait quand on en a marre de sa vie. Voilà. Voilà, non, mais concrètement, voilà comment on fait quand on en a marre, en fait, de, de jouer comme ça. Et qu'au final, ce qu'on veut, ça n'arrive pas. Regardez. Pourquoi toujours, moi Toujours, ça pas arrivé qu'à moi, ce genre de truc, vous voyez Ça peut arriver à plein de gens, mais il faut que ça arrive à moi. Donc moi, je vous explique quelque chose, regardez. Je vais faire autre chose, je vais cramer des véhicules. Voilà. Et puis casser celui-là. Casser ce véhicule. -là. Là, ça va péter la côté. <rire> Allez, pète, pète, pète avec, pète Pète Ça va pas péter. Bon, les amis, moi, j'ai envie de vous dire. Je vais devoir vous laisser, les amis. Je vous souhaite. D'excellentes fêtes, parce que je ne ferai pas de vidéo entre les fêtes. Euh, je vous ferai une vidéo quand même pour vous annoncer ce que j'ai reçu. Mais je suis désolé mes amis. On va devoir se lâcher. A bientôt, les amis. Ciao, ciao.